Hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Euh, bon, depuis quelques temps, là, à la suite d'une de mes vidéos où je mentionne que je vends avec Amazon FBA dans 5 pays différents, plusieurs d'entre vous sont venus me poser des questions puis j'ai pensé là, que ce serait le fun de faire une petite vidéo à ce sujet. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Fauve, je suis entrepreneur web sur Amazon. Euh, j'ai créé cette chaîne pour montrer aux personnes qui, comme moi, aspirent à plus dans la vie. Des gens qui sont tannés du 9 à 5 puis qui de, et qui veulent devenir indépendants financièrement, mais surtout libres de leur temps. Mais avant d'entrer dans le sujet, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche et de liker ma vidéo. Ok, on y va! Alors, le sujet d'aujourd'hui est « Quel parcours de vente sur Amazon ai-je emprunté et comment je me suis rendue à vendre internationalement euh, ?» Je vais tenter de vous répondre le plus clairement possible. Tout a débuté sur Amazon.com, soit aux États-Unis. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Amazon, j'entendais dire par tous les gourous, euh, tous les grands vendeurs qu'il fallait commencer par ce marché parce que c'est celui qui est le plus bénéfique. Eh bien oui, ils, ont, ils avaient raison, parce que c'est un marché qui est immensément grand. Il y a 330 millions de personnes qui habitent ce pays-là, c'est incroyable. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des magasins qui ferment leurs portes, parce que tout le monde achète en ligne. Euh, bref. Alors, pour mes premiers produits, j'ai commencé à vendre aux États-Unis. Par la suite, j'ai seulement repris les mêmes produits, puis j'ai demandé à, à mes fournisseurs de les renvoyer aux entrepôts d'Amazon Canada. Puis, j'ai connu le même succès là au Canada. Il faut savoir que Amazon il est aussi populaire au Canada, mais on est seulement euh, 37 millions de Canadiens, soit environ 10 fois moins nombreux que nos voisins, Puis, euh, donc le marché il est plus petit. Quand j'ai commencé sur Amazon.ca, il a fallu construire ma réputation auprès de mes nouveaux clients. Quelques semaines plus tard, tous mes produits étaient sur la page numéro 1, puis même qu'un produit en particulier était devenu numéro 1 sur Amazon.ca dans sa catégorie en entier. Je dépassais même des marques très connues. Je capotais là vraiment. Ensuite, mes ventes au Canada dans le Quarter 4 2018 ont explosé. Le Quarter 4, c'est du mois d'octobre au mois de décembre. Puis grâce à mon expertise là, et loin là, des gourous américains, j'ai fait autant de ventes au Canada qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce que sur Amazon.ca, il y a moins de clients, mais aussi moins de vendeurs. Alors, si vous avez un super produit, des bons reviews, vous allez dominer votre niche. Tandis qu'à Amazon.com, ça joue du coude, il y a toujours un nouveau vendeur qui arrive. Bref, il y a beaucoup de compétition. Euh, ensuite, après avoir envoyé mes produits au Canada, j'ai eu recours à, aux compétences d'une amie bilingue français espagnole. Pour me lancer sur le marché mexicain euh, pour que bien comprendre là, les critères demandés pour mes produits vendus. Voyez-vous, la barrière de langue ne devrait pas vous arrêter. Euh, ensuite, pour ouvrir mon compte, j'ai dû faire traduire par une firme tous mes documents officiels de ma compagnie, soit toute là, la table presse requise par Amazon de Mexique, parce qu'il faut seulement, il accepte seulement des, des euh, documents français ou espagnols. Donc, ils n'ont pas accepté là, mes documents français. Et aussi, j'ai dû faire euh, des demandes afin que je puisse vendre dans des catégories restreintes parce que les normes mexicaines ne sont pas les mêmes qu'aux euh, États-Unis puis au Canada. Le processus, oui, a été long euh, avec euh, beaucoup d'embûches, mais j'ai réussi. Finalement, euh, j'ai réussi à être en ligne sur Amazon.mx pour Mexico. Par la suite, j'ai fait énormément de recherches pour bien comprendre comment que je pourrais vendre de l'autre côté de l'Atlantique, soit en Europe. J'ai fait plusieurs appels, j'ai envoyé des courriels euh, avec différentes firmes comptables, ainsi qu'avec mon fiscaliste Transborder. Petite parenthèse, un fiscaliste Transborder, c'est un fiscaliste qui a une connaissance plus approfondie des lois internationales en ce qui a trait à la comptabilité. Puisque j'ai une compagnie de type incorporation au Canada, euh, j'ai une obligation là, quant aux taxes. Et oui, cette fameuse taxe. Euh, c'est un mal nécessaire presque partout dans le monde, sauf au Panama, où est-ce que je me trouve. Et oui! Euh, pour ce qui est d'Angleterre, j'ai dû obtenir un numéro VAT, aussi appelé « Value Add Tax », ou plutôt « Valeur euh, de taxe ajoutée en français. Le rapport de taxe doit être remis aux trois mois au gouvernement britannique. Bon, jusqu'ici, là, c'est pas mal semblable au Canada. Ensuite, mon expansion a été la France, en passant « Bonjour à vous, les Français ». Euh, la demande pour avoir un numéro de VAT est un petit peu plus chère, puis euh, nos rapports trimestriels doivent être produits à chaque mois, donc c'est des rapports mensuels. Euh, donc, puis aussi, il faut que je paye à chaque mois un comptable là, pour qu'il produise ma déclaration. Euh, sachez là que malgré mon bon vouloir, toute forme de conseils ou démarche dans cette vidéo me sont propres à moi et que vous, de, vous devriez en tout temps obtenir une aide auprès d'un professionnel qui comprend le fonctionnement concernant les taxes et les obligations que vous avez en tant qu'entreprise. Allez-y, une étape à la fois, puis vous aurez aussi du succès. Pour ceux qui débutent avec Amazon, je vous conseille de suivre cette structure, plus ou moins. Commencez sur la Amazon de votre pays pour bien comprendre le système et ensuite sur Amazon.com parce que c'est là que les plus gros de la game se fait, puis c'est là que vous allez pouvoir tester votre produit. Et vous, quel est votre parcours? Faites-moi savoir vos trucs si vous en avez. Euh, je suis toujours prête à apprendre. Donc ça fait pas mal le tour de cette vidéo, euh, aussi si vous avez des commentaires, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, écrivez les en dessous de la vidéo, puis euh, je vous dis à bientôt, ciao!